à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live Coaching. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Elodie Cavalier, je suis coach en amour et fondatrice de en Love et de la méthode Heartset. J'accompagne les hommes et les femmes à révéler tout leur potentiel féminin et masculin et surtout à transformer leur vie amoureuse depuis les tout premiers échanges jusqu'à la rencontre et bien au-delà dans la construction de leur vie amoureuse épanouie. Alors, le thème de ce soir, c'est « Comment être efficace pour trouver l'amour sur Mythique. Et pourquoi ce thème c'est qu'au cours des thèmes et des euh, live coaching précédents, on a pu constater que vous vous posiez beaucoup de questions justement sur l'usage de l'appli, comment faire pour optimiser, comment faire pour booster ses chances de rencontrer l'amour. Et par ailleurs, on a constaté aussi que peut-être que votre usage actuel de l'appli n'était pas encore optimum pour avoir toutes les chances et mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer l'amour. Donc ce soir, on va vous proposer vraiment une approche très concrète pour que vous soyez les plus efficaces pour trouver l'amour sur Mythique. Alors, je vais d'une part vous apprendre à optimiser votre usage de l'appli. On va parler de, de pas mal de choses assez concrètes. Mais aussi, euh, l'idée, c'est de rendre votre expérience de la rencontre beaucoup plus sympa, avec moins de pression et avec des choses beaucoup plus ludiques. Parce qu'il y a la perspective de rencontrer l'amour, mais il y a aussi le chemin pour aller vers cette perspective. Et le chemin, plus il sera joyeux, plus il sera euh, léger, plus il sera doux, plus vous vous rapprocherez de votre perspective euh, amoureuse. Alors évidemment, je vais vous proposer de prendre un crayon, un papier, de noter tous les conseils et surtout de les appliquer juste après ce live. Alors ce soir, plus concrètement, qu'est-ce qu'on va voir On va voir trois grands piliers justement pour rendre euh, l'usage euh, de l'appli plus efficace dans votre rencontre amoureuse. Tout d'abord, comment créer un profil unique et attractif Très important évidemment. Deuxièmement, comment rendre la rencontre réelle dès les toutes premières étapes Et ça, on n'y pense pas toujours à... Euh, on pense que la rencontre réelle se fait au moment de la rencontre physique, mais en fait, on peut rendre les choses beaucoup plus réelles dès le départ, vous allez voir. Et troisième chose, comment créer du lien et des souvenirs en commun Parce que finalement, c'est ça qui va faire l'envie et, et qui va donner euh, les étapes suivantes. Alors, comme d'habitude, si vous avez l'habitude des live coachings, si ce n'est pas le cas, je vous l'apprends. L'idée ce soir, ça va être évidemment qu'on puisse encore interagir de plus en plus sur plein de moyens différents. La première chose, c'est que vous aurez l'opportunité dans le chat de poser toutes vos questions pendant toute la durée du live. On en prendra pendant le live. On aura toute une partie à la fin de la première partie où je répondrai en direct à, aux plus de questions possibles. Mais on va pouvoir aussi interagir de différentes façons. Je vais vous proposer des sondages tout au long de ce live. Euh, donc euh, en bas à, droit, à droite de votre écran, vous aurez les sondages, je vous encourage à y répondre. Ça me donne plein d'indications sur où vous en êtes et comme ça, ça me permet d'être encore plus précise dans, dans la matière que je vais vous apporter. Et puis aussi, il y a les likes, le petit cœur, en bas à droite de votre écran. À chaque fois que vous vous reconnaissez, que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou que ça vous interpelle ou que ça fait écho à quelque chose, je vais vous proposer de liker. À la fin de ce live, euh, vous pourrez mettre en pratique, dès le départ, euh, tout ce qu'on aura vu, euh, évidemment. Et puis, vous aurez l'occasion de pouvoir vous rencontrer directement dans une live room, mais je vous en dirai un petit peu plus à la fin de ce live. Et je vous propose qu'on teste déjà les fonctionnalités de ce live coaching en cliquant sur le cœur pour voir si tout fonctionne bien avant de démarrer le premier chapitre. Donc, si tout est OK pour vous, si vous êtes prêts, je vais vous proposer, évidemment, qu'on commence le commencement, c'est-à-dire chapitre 1. Alors, comme je vous le disais, on va commencer par le commencement parce que finalement, la première étape, non seulement est incontournable, mais surtout qui peut tout changer dans un sens comme dans l'autre, évidemment, c'est le profil. Le point de départ, c'est le profil. Et je suis certaine malgré peut-être tout le soin que certains d'entre vous ont pris pour faire leur profil, que votre profil, à ce stade, il peut être optimisé. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Optimiser avec tout ce que l'appli peut vous apporter pour l'optimiser. Le profil, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est la première chose que l'on montre de soi. Et par conséquent, c'est la première chose que les autres voient de vous. Le problème, et ça je l'ai souvent constaté, c'est que, souvent, la partie profil est finalement un petit peu délaissée, parfois un petit peu bâclée, excusez-moi pour le mot. C'est vrai que j'ai remarqué que souvent, vous n'étiez pas toujours très à l'aise à vous montrer, à parler de vous, à remplir votre profil. Euh, ou parfois, bah, vous aviez tendance à dire Bon, je, je, je mets quelques photos comme ça, prises un petit peu à la volée, euh, je mets deux, trois mots dans mon profil, et puis bon, je croise les doigts avec un petit peu de chance, ça va passer, il y a des personnes qui vont s'intéresser à moi. Ou au contraire, j'ai pu constater aussi chez certains d'entre vous que là, il y avait cette volonté peut-être même de trop en faire avec euh, des, des, des, des, des, des choses à, à rallonge, ou alors. Euh, Peut-être un profil créé à partir de mauvaises expériences du, du passé dans, dans vos relations amoureuses, donc des choses assez négatives, etc. Quoi qu'il en soit, l'idée, ça va être de réajuster et vraiment de mettre l'accent ce soir sur les trois fondamentaux du profil pour justement être euh, dans quelque chose d'optimisé sur, euh, sur l'appli. L'idée, ça va être de vous montrer alors, ça ne veut pas dire de tout montrer ça va être de montrer un peu, voire un peu plus. De vous. Ça, c'est la première chose. L'idée, ça va être de vous engager, de, de vous investir dans votre profil et vous verrez que c'est un signe qui va être très porteur pour les personnes qui vont vous regarder. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir trois choses essentielles à, à mettre en place pour votre profil. L'idée, c'est que votre profil il soit authentique et je vais revenir sur chacune de ces trois parties. Première chose, qu'il soit authentique. Deuxième chose, qu'il soit unique. On verra comment tout à l'heure. Troisième chose, évidemment, qu'il soit attractif. et On verra aussi comment on va faire tout ça. Et en faisant tout ça, effectivement, on va faire coup de parce qu'on va évidemment euh, capter un peu plus l'attention des autres. Et en même temps, on va pouvoir montrer qu'on est vraiment engagé dans la démarche de rencontre, ce qui est assez rassurant pour les autres, évidemment. Donc, un profil soigné, il faut bien vous dire qu'un que... profil, c'est pas quelque chose à bâcler. Un profil soigné, c'est un signe d'engagement, c'est un signe de sérieux et donc, c'est rassurant. Et partez bien du principe que vous-même, potentiellement, vous n'êtes pas très rassuré par euh, bah, la démarche de rencontre, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, etc. Bah, sachez que les autres en face de vous, c'est pareil. Donc Prendre du soin pour, pour créer son profil, c'est quelque chose qui va rassurer les personnes qui sont peut-être dans le même état que vous. Avant d'aller plus loin, ça c'était pour vous dresser le tableau. Avant d'aller plus loin, je vous propose un premier sondage. Pareil, comme d'habitude, on répond avec la plus grande honnêteté à ce sondage. On verra les résultats tout à l'heure, ça sera intéressant de voir. Première question, considères-tu que ton profil est complet Allez, on s'autorise à voir la réalité. Est-ce que le profil aujourd'hui il est complet, il est soigné, il est optimisé, selon toi. Je vous laisse le temps de répondre et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, du coup, c'est quoi un bon profil Quelles sont les caractéristiques Comment optimiser ton profil actuel bah, J'ai commencé à le dire déjà. Un bon profil, c'est un profil authentique. Euh, c'est un profil qui a toutes les caractéristiques que je vous ai dit euh, précédemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre profil, c'est vous. Ça peut paraître évident. Mais, bah, moi, j'entends encore trop souvent, alors, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon profil pour plaire Ah, qu'est-ce qui va faire que les hommes ou les femmes vont vouloir liker, etc. Donc, vous êtes encore beaucoup dans une démarche de, je veux montrer de moi ce que je crois que, qui va plaire aux autres. <rire> Pardon pour la phrase un peu miscornue. Mais c'est ça la démarche, souvent, que vous allez. Mettez-moi un cœur, si honnêtement, c'est un peu ça la démarche que vous avez quand vous créez votre, euh, ou quand vous avez créé votre profil. Donc, je constate une approche qui est souvent très réfléchie, très mentalisée, et, voire même très stratégique, et finalement assez peu authentique. Du coup, l'authenticité, c'est le premier critère qu'on va essayer de, de développer. Ça veut dire quoi, l'authenticité Ça veut dire qu'on arrête les faux-semblants. On ne s'invente pas des passions parce qu'on croit que ça fait bien d'avoir des passions. Euh, un peu en mode, euh, je ne sais pas si vous avez fait ça euh, voilà, à un moment ou un autre, mais un peu en mode dans le CV, je fais du fitness et de la natation. Bon, je pense que certains se reconnaîtront. Donc, vous voyez, on ne s'invente pas des choses parce qu'on croit que ça va faire bien, en fait. S'il n'y a pas un hobby particulier ou une passion particulière, ce n'est pas grave, en fait. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses très riches chez vous. Donc, on ne se crée pas des choses qui n'existent pas. Tout comme on ne s'invente pas une vie qu'on n'a pas c'est-à-dire poser devant la voiture de sport. Si on n'a pas la voiture de sport, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, si on n'est pas en permanence dans un jacuzzi avec un verre de champagne, non plus. Donc, ce qui va être intéressant dans le profil, c'est d'arrêter de croire que ce qui attire, ce sont des signes qui ne sont pas vous. Parce que ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est vraiment des croyances parfois que l'on a, mais ce n'est pas vrai. Okay ce qui va être important dans le sens de l'authenticité, c'est de montrer, vous, ce que vous aimez, ce qui vous fait réellement vibrer, ce que vous avez envie de vivre dans votre vie ou ce que vous avez envie de vivre euh, dans votre relation amoureuse. Et c'est ça qui va être important. Et du coup, que ce soit au niveau du texte, au niveau des photos, on y reviendra, euh, de montrer quelque chose d'assez réel. Alors, oui, bien sûr que vous n'êtes pas toujours en voyage, mais c'est vrai que si les voyages vous plaisent, pourquoi pas avoir des photos et pourquoi pas en parler. Mais en tout cas, on ne se crée pas quelque chose qui n'est pas sous prétexte qu'on croit que c'est ce qui plaît. Ça, c'est vraiment important. Alors, attention on ne va pas basculer dans l'excès inverse. C'est-à-dire que l'authenticité, ça ne veut pas dire « oh bah euh, je prends euh, n'importe quelle photo ou je suis dans n'importe quel état, comme ça on voit sous tout, tous les angles, etc. » Non, ce n'est pas ça. Euh, ce n'est pas euh, « je monte n'importe quoi, je parle n'importe comment, et puis on, on prend, c'est à, à prendre ou à laisser. » C'est pas ça l'authenticité. C'est juste, comme vous l'aurez compris, j'arrête de vouloir passer pour quelqu'un d'autre parce que je crois que moi, je ne suis pas euh, attractif ou je ne suis pas aimable tel que je suis. D'ailleurs, le message qu'on se fait passer dans ces cas-là, il n'est pas très positif et énergétiquement, ce n'est pas non plus euh, très porteur. En fait, c'est important parce que quelqu'un qui est un peu dans le faux, de toute façon, ça se sent. Et donc, de toute façon, ça ne sera pas attractif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est là pour vivre une belle histoire d'amour. Et vivre une belle histoire d'amour, c'est se donner la chance de plaire pour ce que l'on est, parce que sinon, de toute façon, oui, au mieux, on, on ira jusqu'à la rencontre, mais il se passera pas grand-chose derrière. Et notre but, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. C'est la vraie histoire. OK Donc, c'est important de, de comprendre que c'est dans votre intérêt de vous autoriser à, mon, à vous montrer dans ce que vous êtes. Alors, dans ce que vous êtes, vous en vous mettant en valeur, évidemment. On prend des photos, on se trouve bien, etc. Mais dans ce que vous êtes, quand même. OK L'autre chose, et ça vraiment, c'est un usage de l'appli que vous allez pouvoir optimiser, parce que je ne suis pas sûre que, que toutes les personnes qui me regardent ce soir euh, l'aient fait pour l'instant, c'est que l'authenticité, elle vient aussi dans la réassurance de votre honnêteté, du fait que vous êtes une, une vraie personne qui cherche vraiment l'amour, etc. Et là, il y a quelque chose que je ne sais pas si vous connaissez, dites-le dans le chat, vous mettez des cœurs pour dire oui, oui, j'en ai entendu parler, oui, je l'utilise déjà, euh, c'est le profil vérifié. Le profil vérifié, ça donne ce gage d'authenticité, de vérité qui va être rassurant et qui va donner envie d'aller de, de, vers vous, de commencer à échanger, etc. Le profil vérifié, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas C'est une fonction de vérification des photos par reconnaissance faciale. Et donc, on va s'assurer que vous êtes une vraie personne et que vos photos correspondent bien à votre profil. Ça, évidemment, c'est très rassurant. Et donc, quand vous aurez fait ça, il va y avoir un petit badge bleu qui va s'afficher sur votre profil. Donc, les personnes pourront voir ce badge bleu et du coup, sauront que votre profil est vérifié, que vous êtes euh, réellement cette personne sur les photos, que vous existez bien, etc. Donc, moi, je vous engage, hein, si vous ne l'avez pas encore euh, mis en place, à vraiment activer parce que ça va participer à tout ce ressenti d'authenticité et de vérité. Ok Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, deuxième critère super important par rapport à votre profil, c'est... L'unicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça répond, en fait, à la question qu'on me pose souvent. Comment me démarquer Comment sortir du lot Et je sais que cette question, vous la posez à chaque fois. Bah, ma réponse est tout simplement en étant unique. Et alors, comment on devient unique Eh bien, en étant soi et en se dévoilant sous différentes facettes, en montrant différentes choses de vous. Plus vous allez montrer des choses différentes de vous, qui vont un peu compléter l'impression qu'on se fait de vous quand on ne vous connaît pas encore, plus vous deviendrez différent des autres, ou différente des autres, évidemment. C'est ce que j'appelle le profil complet. Et là, je vais vraiment vous engager à, à optimiser votre usage de l'appli parce qu'il y a plein de façons, justement, d'avoir un profil complet sur l'appli Mythique. En fait, l'idée, c'est de vous faire connaître de différentes manières. Euh, et vous avez à disposition plein de choses. Alors, évidemment, ça va passer par quoi, le profil complet Ça va passer par « Je mets des photos. » Évidemment, à bas Et si possible, j'en mets pas qu'une. Donc, vous avez la possibilité de mettre, évidemment, plusieurs photos. Donc, faites-le. De remplir sa description, très important. Il y a encore trop d'entre vous. Mettez-moi un cœur, <rire> si vous êtes d'accord avec ça. Il y a encore trop d'entre vous qui ne mettent pas de description. Une photo, ce n'est pas suffisant. Se faire vous rendre unique, vous démarquer, c'est qu'on vous ressent de différentes manières. Donc, on va vous ressentir parce que vous dégagez des photos. On va vous ressentir par ce que vous aurez écrit dans votre descriptif. Vous rendre unique, ça peut passer aussi par « je réponds aux questions qui sont propres, proposées ». C'est la troisième chose. Ça peut passer aussi par « j'enregistre un audio ». Comme ça, je montre encore une autre facette de moi. On, a, on y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. Ça peut être « j'indique mes musiques préférées », comme ça on voit un petit peu le, le type d'atmosphère que, que vous aimez, de type d'ambiance que vous aimez. Bref, il y a tout un panel qui s'offre à vous pour montrer un peu plus de vous et donc, par conséquent, vous rendre unique. Sachez bien que c'est en, en maniant un petit peu tout ça que vous allez être différent des autres personnes et des autres profils. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas vous mettre la pression. On va être nuancé dans les propos. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire « vous avez forcément besoin de tout faire ». Je vous prends un exemple. Si par exemple, vous, la musique, ce n'est pas votre truc, vous n'allez pas aller chercher, voire demander à vos copains quelles sont les musiques un peu sympas du moment pour les mettre, parce que là, on rate complètement l'aspect authenticité. Okay Donc, c'est à votre disposition si vous vous reconnaissez là-dedans. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Euh, c'est évident. Pareil, quand je parle de profil complet, ça ne veut pas dire je vais écrire 50 lignes. Sur mon profil, je vais mettre 50 photos. D'ailleurs, peut-être que ce n'est même pas possible, je ne sais pas. Euh, les personnes mythiques répondront à cette question. Euh, ça ne veut pas dire, je vais répondre forcément à toutes les questions en essayant d'être le plus exhaustif sur toutes les activités que j'ai pu faire dans ma vie, etc. etc. Le but, ce n'est pas de noyer, de se noyer, voire même de se cacher. Parce que quand on en fait trop, on se cache aussi derrière tout un flot d'informations où finalement, la personne elle saura même plus vous ressentir tellement il y aura de choses. Non. On est dans la nuance. On a toutes ces fonctionnalités-là. Moi, je vous encourage à les utiliser. Photo, descriptif, répondre à quelques questions qui vous semblent clés, enregistrer un audio. Voilà, pourquoi pas la musique, mais à ne pas le faire forcément de manière exhaustive. On le fait, voilà, en dévoilant ce qu'on a à dévoiler pour qu'on ait ce ressenti un petit peu divers et varié, voire même euh, voilà, avec tous les sens comme on le verra tout à l'heure. Okay Donc, on veut vous ressentir. Et pour être ressenti, bah, il y a tout ça à votre disposition. Donc, si ce n'est pas le cas, moi, je vous encourage, là, si vous avez la forme, j'espère vous donner la pêche avec ce live, après le live, commencez voilà, à, à, à compléter ce qui n'est pas complété en votre profil. Vous verrez, ça fait vraiment, vraiment la différence. OK Donc, je soigne mon profil, je montre des choses de moi, je laisse l'opportunité aux autres de me ressentir sans chercher à être exhaustif, à être étouffant sous un flot d'informations. Okay Autre moyen de se démarquer, alors c'est à une étape un petit peu ultérieure, une fois que vous aurez bien fait votre profil, euh, et ça peut être intéressant pour vous d'envoyer ce qu'on appelle les love notes. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les love notes Est-ce que vous avez vu qu'il y avait cette fonctionnalité C'est une option, donc il n'y a rien d'obligatoire évidemment, mais ça peut vous permettre de vous démarquer. Je trouve que c'est intéressant de l'utiliser quand vraiment vous avez un profil qui vous plaît. Sur le profil de la personne, ou même tout en haut de, de, de l'appli, vous avez une petite fusée. Et ça, ça sera pour envoyer une love note. La love note, ça veut dire que vous allez envoyer un message à la personne et que la personne va la recevoir tout en haut de sa liste des messages. Donc, vous allez sortir du lot. Du coup, vous n'allez pas être noyé. Si la personne reçoit beaucoup de messages, vous n'allez pas être noyé dans les messages. Là, pareil, le but, c'est vraiment d'être dans une démarche énergétiquement attractive. C'est-à-dire que, « Waouh, il y a cette personne !» je ressens un truc, j'ai vraiment envie de la rencontrer, j'ai vraiment envie de discuter avec elle, j'envoie la love note. En revanche, le but, ce n'est pas d'être dans le quanti, j'envoie 300 messages, je ne sais même pas si c'est possible, j'envoie 300 messages, 300 love notes, et puis il y aura bien une ou un qui finira par me répondre. Ça, c'est pas bon. Je veux vraiment que vous arrêtiez avec ça, parce que vous croyez que ça va être qu'une question statistique, en envoyant beaucoup, tous azimuts, même se poser la question « si la personne vous plaît vraiment, ça va marcher ». C'est pas comme ça que ça marche. Je vous demande, et ça fait partie aussi de, de la confiance que vous allez pouvoir gagner en vous, de vous rendre compte, de vous poser la question « est-ce que cette personne me plaît vraiment ou pas ?» Si elle vous plaît vraiment, et donc ça ne va pas être 300 personnes qui vous plaisent vraiment, si les personnes vous plaisent ou s'il y a un truc vraiment, ça a déclenché une, une curiosité, une envie de votre part, alors là, on fait des démarches d'envoyer un message. Et alors là, on peut faire la démarche d'envoyer une love note. Ça peut être intéressant de le faire dans son contexte-là. OK Troisième critère important, rendre le profil, évidemment, attractif. Alors, un profil attractif, c'est quoi C'est un profil dont le choix des mots, le choix des photos, mais surtout dont l'énergie que ce profil dégage va être attractif et non pas, désolé pour le terme, répulsive. Ça veut dire quoi Alors sur le choix des photos, déjà, je vous renvoie, il y a tout un replay très exhaustif pour tous mes conseils par rapport aux photos. Euh, pareil, cela dit, pour le descriptif, donc je vais vraiment vous renvoyer là-dessus. Mais je voulais quand même remettre les choses au clair ce soir parce que ça me paraît important. Sur les photos, il y a trois idées essentielles. Si vous devez retenir trois choses, la première, c'est qu'on choisit des photos où on vous voit. Ça peut vous paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on vous voit, ça veut dire quoi Pas de lunettes, pas masquées, <rire> pas entouré de 50 personnes. <rire> euh, c'est important que. Bah, c'est la première porte d'entrée, je crois que c'est l'image quand même qu'on a de vous. Donc euh, voilà. La deuxième chose, photo qui vous représente dans votre vie. C'est important de, de commencer à faire sentir une atmosphère de, de vie, de votre environnement, de choses qui vous plaisent ou de situations dans lesquelles vous aimez être, etc. Troisième critère hyper important pour les photos, des photos où vous vous sentez bien, où vous vous trouvez bien dessus. Si déjà vous ne vous trouvez pas bien sur la photo, ne la postez pas parce que potentiellement d'autres ne la trouveront pas bien non plus. Donc je veux que vous vous sentiez en confiance par rapport aux photos que vous postez. Okay Donc l'attractivité en termes de photos, ça sera ça. En termes de mots maintenant, en termes de descriptif, c'est très important. Et là aussi, encore aujourd'hui on voit trop souvent des choses très négatives qui sont écrites. « Je ne veux pas si et si tu es comme ça, passe ton chemin. Euh, »« Et il y en a assez euh, des personnes comme ci ou des personnes comme ça. » Non, non, non, non. Ça, est-ce que vous vous rendez compte énergétiquement de ce que ça renvoie Tout de suite, hop, on prend un pas de recul et on n'a pas du tout envie d'aller vers vous. Moi, j'ai envie que vous vous concentriez sur ce que, au contraire, ce que vous avez envie de vivre, euh, les, les, les, les personnes avec qui vous avez envie de discuter, euh, que vous avez envie de rencontrer, ok Parce que sinon, il n'y a pas plus grand répulsif. Donc, cette démarche d'ouverture de « j'ai envie de », c'est attractif. La démarche de « je n'ai pas envie de », c'est répulsif, voilà. J'ai dégrossi le, le, le sujet, vous retrouvez dans les replays beaucoup, beaucoup d'informations très précises sur ces parties-là, mais déjà, si vous retenez ça, ça va déjà énormément changer les choses par rapport à, par rapport à votre profil. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause en prenant déjà quelques questions que vous avez posées et on va démarrer avec la première qui nous vient de passion. Euh, tout un programme dans le, le pseudo, déjà. « Bonjour, quel genre de longueur de texte et photo de présentation est-il judicieux de publier ?» Alors, il n'y a pas de règle. Ou plutôt, s'il devait y avoir une règle, ça serait « comme tu te sens à l'aise ». Il y a des personnes qui sont très à l'aise à l'écrit. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles ont intérêt à faire un roman, mais en tout cas, pour qui il y a une certaine fluidité à l'écrit, donc pourquoi pas effectivement aller peut-être un petit peu plus loin euh, dans l'écrit. Il y a des personnes, et je ne sais pas à quelle catégorie tu appartiens, qui ne sont pas très à l'aise à l'écrit et franchement, pas de complexe. Il n'y a pas besoin de faire un texte très étayé, très, euh, très châtié, avec un langage très châtié ou très long, pour être efficace. Okay en gros si tu dois retenir les grands axes de ton profil et de ton descriptif, c'est une ou quelques phrases qui nous font ressentir qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et ce que tu as envie de vivre à deux. Et rien que ça, ça sera suffisant, tu vois. Donc, qui je suis, tu peux peut-être utiliser quelques adjectifs qui te caractérisent ou que les autres utilisent pour te, pour te décrire ce qui t'anime, c'est-à-dire ce qui te plaît dans la vie, ce que tu aimes, ce qui te, euh, voilà, ce qui te rend euh, vivant, etc., ou vivante, et ce que tu as envie de vivre dans ta vie ou dans ta vie amoureuse. Okay et j'ai bien dit ce qui te fait envie, pas ce qui ne te fait pas envie. Okay et en ce qui concerne les photos, ben en ce qui concerne les photos, j'y ai, euh, ai répondu euh, juste avant. Alors, on me fait signe qu'on a les résultats du sondage. J'ai hâte de découvrir. Donc, la question, je vous rappelle, était « Considères-tu que ton profil est complet ?» Alors là… <rire> Je suis très surprise de la réponse. Oui à 75 non à 25 Alors, est-ce que vous avez répondu à ce sondage avant que je fasse ma présentation Ça, ça serait une bonne question. Est-ce que ça veut dire que vous avez mis plusieurs photos, vous avez soigné votre descriptif, vous avez répondu aux différentes questions, vous avez euh, enregistré un audio et euh, vous avez euh, mis le lien vers vos musiques préférées. Est-ce que c'est ça que vous appelez complet Ou est-ce que vous voulez revoir votre copie là Ça m'intéresserait. Mettez-moi un cœur si vous êtes en train de sourire en disant « Bon, peut-être pas. C'est peut-être pas encore tout à fait complet. » Deuxième question de Nd. « Bonsoir. Je ne sais pas comment convaincre un homme que je veux du sérieux. Et trouver un homme sérieux, merci. » Ok. Intéressant. Ce qui retient mon attention dans ta question, euh, c'est le terme « convaincre ». Nd, tu n'as pas à convaincre. La démarche de rencontre ou la démarche amoureuse, ce n'est pas une démarche de euh, conviction. C'est une démarche d'envie, de ressenti. Et de ressenti, comme je le disais tout à l'heure, à partir de l'authenticité. Donc, pour montrer que tu es dans cette démarche, pour faire ressentir que tu t'inscris dans une démarche, comme tu dis, euh, sérieuse, engagée en tout cas, bah, il te suffit de le dire. Pas de vouloir convaincre. Tu n'as pas à convaincre l'autre. Alors, attention. Quand je dis « il te suffit de le dire », moi, je t'encourage à ne pas écrire « je veux une relation sérieuse ». Personnellement, je trouve qu'il y a d'autres façons de l'écrire. Euh, « Je veux une relation sérieuse », je ne trouve pas ça très attractif. Je trouve que ça met une espèce de pression dès le départ. Et puis, il n'y a pas quelque chose de très joyeux. Je ne trouve pas ça très léger. Je trouve ça un peu, un peu lourd. Voilà. Moi, j'encourage plutôt à faire ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire à décrire. Partager ce que vous avez envie de vivre dans votre vie amoureuse. Et du coup, par conséquent, on comprend bien que c'est une relation engagée. On comprend bien que c'est une relation sérieuse. Si tu décris tous les moments de partage, de complicité, etc., que tu veux avoir, euh, en, en filigrane, mais de manière beaucoup plus subtile, on le comprend. et On est plutôt dans un élan de joie plutôt qu'un truc « ouais, je veux du sérieux ». Tout de suite, ça plombe un peu euh, l'ambiance. Okay Sur la partie « convaincre », parce que du coup, je, je relis la fin de la phrase, c'était… Euh, je veux du sérieux et trouver un homme sérieux. Tu n'as pas non plus à convaincre l'autre que ça serait bien qu'il veuille un truc sérieux. C'est-à-dire qu'en face de toi, normalement, sur promets tu vas trouver des personnes qui sont dans la même démarche que toi. Si ça n'était pas le cas, c'est OK, passe ton chemin. Mais en tout cas, ne, ne reste pas focus sur « je voudrais euh, que la personne soit, veuille, veuille quelque chose de sérieux, moi pas ». Non, c'est OK de ne pas vouloir la même chose que l'autre. Il suffit de se le dire et de passer son chemin et de s'ouvrir à d'autres personnes ok Autre question question d'Eric que faire pour séduire? Quels critères faut-il mettre en avant J'ai tendance à parler beaucoup raconter ma vie est-ce une erreur? quelle est la vraie stratégie? oh là là alors eric, tu te poses beaucoup de questions <rire> et j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup et moi j'aimerais bien que tu abordes la démarche euh, amoureuse comme j'ai dit tout à l'heure avec un peu plus de d'authenticité, c'est-à-dire euh, plus à partir des tripes et du cœur qu'à partir de ta tête okay, ou de ton mental. Donc déjà, stop aux stratégies. On ne peut pas vivre quelque chose de beau et de vrai à travers quelque chose de très programmé ou de très stratégique. Ça, ce n'est pas vrai. Bah, ça enlève quelque chose de très important et dont on reparlera tout à l'heure, qui est la notion de spontanéité. Okay Donc, ce qu'il faut mettre en avant, pour plaire, c'est toi. Et c'est tout ce que j'ai dit précédemment. Et accueillir, accepter le fait que toi, bah, comme tout un chacun, tu ne plairas pas à tout le monde, et tout le monde ne te plaira pas. Et c'est tout à fait OK. Tu plairas à qui tu dois plaire. Et c'est ça qui est important. Il faut bien retenir que la démarche euh, amoureuse, la démarche de rencontre amoureuse, ce n'est pas une démarche de l'ego. C'est une démarche du cœur. Donc, on n'est pas là pour rassurer son ego en disant « je veux plaire à tout prix ». On est là pour faire une démarche du cœur, pour dire wow, « waouh, il y a quelque chose qui se passe avec telle personne ». Et c'est ça qui est important, ok Sur la partie de ta question sur « je parle beaucoup euh, »,« est-ce que c'est bien de parler beaucoup »,« de raconter ma vie », etc. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tu te poses la question de pourquoi tu parles beaucoup. Est-ce que c'est parce que tu es nerveux et C'est pour remplir un espèce de vide ou pour euh, contrecarrer ta nervosité ou, ou ton appréhension. Est-ce que c'est… Parce que tu aimes partager des choses, tu aimes faire découvrir des choses. Ce n'est pas du tout la même, la même démarche. Donc, pose-toi la question. Moi, j'ai envie de te dire, ne cherche pas à meubler. Partage avec l'autre ce qui te fait envie, mais laisse de la place à l'autre. C'est important parce qu'après tout, si tu rencontres quelqu'un, si tu rencontres une femme, c'est que tu t'intéresses à elle. Et du coup, c'est important qu'elle sente que tu t'intéresses à elle. C'est-à-dire que tu lui laisses un minimum de place voire même un maximum de place, en lui posant des questions, en la faisant rebondir sur des sujets tu vois, que tu as pu amener, en rebondissant sur ses propres sujets à elle. Bref, Eric, la rencontre, c'est une danse. Et cette danse, elle se danse à deux. OK Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on récapitule un petit peu euh, les, les points principaux qu'on a vus dans ce chapitre. La première chose, c'est que, Soignez son profil, retenez bien que c'est un signe d'engagement et d'investissement dans la démarche de rencontre. Donc, c'est toujours un point positif. La deuxième chose, c'est que l'attractivité du profil repose principalement sur l'énergie qu'il dégage, dans tout ce que vous allez compléter. Troisième chose, c'est de donner dans votre profil l'opportunité à l'autre de ressentir qui vous êtes, pour que l'autre puisse vraiment s'intéresser à vous. Est-ce que c'est OK pour vous tout ça Mettez-moi un petit cœur si c'est OK pour vous, si vous avez pris bonne note euh, et si, euh, dès ce soir, vous avez bien euh, pour, euh, pour ambition de compléter votre profil dans ce sens-là. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant au chapitre 2, rendre la rencontre réelle dès les premières minutes.